A tous, on est avec Volodia qui est euh, tout seul, mais aussi avec lui-même. Euh, voilà. Tu as fait euh, le titre « Visez la canopée ». Donc « Visez la canopée », c'est voilà, garder, garder espoir, croyez en vous, et de viser le plus haut possible pour justement avoir une vue claire sur les choses. Volodia nous parlait à l'époque au en 2017, où il avait interprété le titre « Canopée » qu'il avait sorti en septembre 2016, extrait de son premier album « Les pieds sur terre ». J'y d'y voir plus clair. Passe Je veux m'échapper, j'y sur Tu aimerais vivre dans les arbres ou euh, ta métaphore du chemin de la vie Vivre, c'est mourir. Est-ce que tu es d'accord avec ça ah, Vivre, c'est mourir. Euh... Forcément, ouais mais c'est assez fataliste, je pense, de dire ça. Je pense qu'il faut vivre pour vivre, Vivre déjà. pour vivre, d'accord. Euh, après, forcément, euh, la mort est un point euh, dont on ne peut pas faire abstraction. Mais euh, non, en fait, le, le c'est un morceau assez simple qui parle surtout de, de viser plus haut, quoi. D'essayer de, d'atteindre le maximum de ses rêves et puis de prendre sa place. Parce que des fois... Euh, tu parles d'objectifs et de voilà, situations dans est la ça. vie. Et puis de, voilà, je dis d'en bas de cette terre sauvage, je guette la cime des arbres, euh, les pieds dans le marécage, mais bon, des fois, voilà, on est dans la merde et il faut essayer de se relever, et de regarder un peu plus haut et de lever le menton et de se dire je peux sortir de cette merde, et puis quel que soit le contexte. Hein, et il bon, n'y a voilà. que quand on est en bas, on sait comment remonter. Euh, oui, mais parfois, quand on est en haut, on retombe ah bah, très vite oui, en bas. Oui, oui, Donc, euh, clair, il faut, voilà, faut garder un petit peu à l'esprit. Quatre ans plus tard, Volodia est revenu en 2020, en mai 2020 exactement, avec l'album Panorama. Volodia, toujours chez Baco Records, nous proposait un album composé de 13 titres, dont le titre Second Souffle. Volodia est revenu en fin d'année 2020 avec Bati pour nous offrir un titre parfait euh, en cette époque, hein, un refrain efficace, des flots reconnaissables mais surtout il nous propose de faire le point sur nos expériences passées, de prendre le temps pour regarder en arrière avant d'ouvrir le chemin sur des perspectives positives et optimistes. Le titre Le Sable amorce le prochain EP de Volodia prévu pour le printemps 2021 et dans un monde sans latence où notre existence est sans cesse bousculée par un rythme de vie souvent effréné. Le sable, premier extrait du futur EP de Volodia à sortir donc au printemps prochain. On Il semblerait que Volodya ait trouvé son équilibre entre sa plume et ses mélodies. Et comme dans une bulle, le chanteur s'élève et se concentre sur l'essentiel des plaisirs de la vie et sa musique. Comme une suite logique à son dernier album, donc Panorama, sorti en juin 2020, cette paix vient un peu plus accentuer cet état de jouissance extrême provoqué par une prise de recul nécessaire pour se sentir libre d'être et d'aimer-le. Dernier titre sorti très très récemment, nulle part. Bonne découverte à vous tous et guettez le P de Volodia à sortir en avril prochain chez Baco Records.